Alors, quelqu'un quoi qui commence à a pas du taille pour la chemin. Aïcha, Aïcha, Aïcha, ascoltani Aïcha, aisha tineva Aïcha, Aïcha, fille Aïcha, Aïcha, par et tout Allo Cristovano Golombo, comment allez-vous? J'ai ah, juste comparto un pays nouveau, ils sont tous goffi goffi Tani de di de pesce, nasi nasaux sont patates, denti dentes so et les labes sont plus grand Ahhhhh Et comment est-ce que ce pays Ce pays est-ce tu dit Gizoni Allo, Améria J'ai natu, mon vieux natu. Ah! et comment est-ce Pour souffrir Gattiu, babbo, gattiu. Ameria, allora. Buongiorno, sono una giornalista Buongiorno, madame cella. No, oggi mamma. Ah. ah, qual è il tuo Sono innamorata di Gilo. Ah, è maritato, io, Gillo, Gillo, Gillo. A mi hai già marito, tu già, signore. Titangu, garro, Gilo, titangu. Ameria, allora. Ditemi, cerca una scuola per girare un film. Cosa é este filme? É o filme da jovem que um maestro escolar e um terrorista faz uma retenuta do estágio. Hein? O terrorista entra com uma nicofe, e percebe a Kalashnikov e percebeu escolar e um o maestro deve cumprir o terrorista. Aiô, aiô! A Meri no. e A de um fato e refato todos os cálculos, trovo sempre a mesma coisa. E coisa trouxe? Segundo o teorema de Bazu, c'est un petit fait que trop français en Côte Ah, mais pensez io? Ah ouais, à la chance c'est encore là. La chance Allo Améria Eh, hey, allo Eh, hey, dites, euh, vous pouvez m'amener en voiture à à Port parce que là-bas, y a un resto, oh. parce que pareil, ils font tout gratos, on peut se casser le ventre tous les frères, tous les frères et les filles que l'on t'aideront Allô, Améria vous pouvez que je n'ai pas dit Oui, je peux